C'est parti en direct du festival OA et on accueille encore d'autres personnes qui sont sur le festival. On a accueilli des artistes peintres, des chanteuses, des food trucks, des, euh, des boîtes d'alternance, euh, voilà. Et là, je vous laisse vous présenter, on, est dans, on retourne dans le domaine de la musique là, a priori, voilà, dis-moi. Hey, hey c'est la Skull c'est la Skull Room. hey yo the world, c'est moi-même, je suis artiste peintre, du coup, je viens à OA pour euh, exposer. Montre aussi un peu tout ce que je fais, je fais des vêtements, upcycling, je customise beaucoup, je fais beaucoup de choses en vrai, exposition, tout plein de... Mais Je suis vraiment dans le monde de l'art, dans le dessin, dans, dans le recyclage, dans, dans l'écologie, mais vraiment dans la mode et vraiment rentrer des principes quoi. Designer, du design ouais. ouais. Ok alors... Euh, inspiration, là ce qu'on voit, qu voit là, c'est de toi ou quoi C'est euh, le logo, voilà. c'est un peu ancien, bon, mais... Ouais. C'est une tête de mort, c est c est que, la Skull Room... Costumé, une petite tête de mort sympathique, sans trop de fioritures... C'est par comme rapport euh... à son physique, hein. je tiens à signaler <rire> qu'on l'appelle Skull, c'est par rapport à son physique du coup, squelette... Ouais, ouais, pas ouais, pas je... pas <rire> comme... Et du coup tu as gardé ce blaze là d'artiste Ouais c'est ça C'est tes ça potes qui t'ont euh... offert ton blaze. Ça, ça, fait longtemps déjà, on m'appelle Skull, squelette... Ça a commencé du coup bah, par squelette, ouais. Big Up Omer, Big Up Omer, tu connais. <rire> en gros, bah, ça a raccourci en Skull et j'ai gardé ça, ça doit faire 14 ans. Alors c'était ma prochaine question, ça fait combien de temps que tu es artiste euh, A priori multidisciplinaire, là, du coup, ouais. parce que je comprends. Ça fait combien de temps Il y a 14 ans que tu as commencé non, non, non, même pas. En gros, la Skull Room, j'ai démarré vraiment à créer du vêtement il y a 5 ans. Okay. Un peu tout seul où je le faisais personnellement pour moi-même. Et je me suis mis à le faire vraiment il y a 4 ans. À commercialiser, à vraiment parler au monde, à le faire sur les réseaux. Vraiment, euh, il y a vraiment 4 ans. D'accord. Et du coup, maintenant c'est le job Ouais, c'est ça, c'est vraiment le job. Je fais que ça. Voilà. Au début, j'essayais de travailler tout à côté, mais c'est compliqué de tout goupiller. De goupiller une vie normale en fait. Ouais, avec, euh, à deux activités oh, déjà. Voilà, c'est ça. Plus après les autres, parce que du coup, je suis aussi je suis artiste peintre. Mais je goupille avec euh, la musique, je fais beaucoup de clips. Avec euh, des groupes comme 3% ou même Doc, mais du coup, euh, ouais, ouais, ouais. le rappeur qui a kické euh, hier. Et je fais beaucoup de choses en fait, de l'image. Et en fait, j'essaie de tout regrouper. Vraiment la peinture avec euh, du coup les vêtements, le monde de la mode, l'upcycling, le recyclage et en même temps euh, du coup la musique. Ah oui, non, tu, tu, tu es bien occupé ouais, oui. a priori. Ouais. ouais, tu es très très bien occupé, <rire> mais on est d'accord. Et, ça, et euh, du coup, euh, tu exposes tes peintures ou pas tu oui. exposes tu vends Oui, oui justement, voilà. j'expose, je vends. Je fais des galeries à Paris. J'ai pu en faire un en début d'année au Zébro de Belleville. Et là, je vais exposer bientôt en Normandie, à Cambremer. Je vous invite d'ailleurs à aller guetter. Okay. Ça arrive bientôt. Du coup, je donnerai les dates sur les réseaux. ArrobaSkullRoom, sur tous les réseaux. S-K-E-U-L-R-2-O-M. Je vous voilà. rappelle quand même. Vas-y, non mais t'as raison, tous les réseaux, donc <rire> euh, réseaux. tu les as tous, Instagram, YouTube, Facebook, ouais, là, tout, tout, tout, tout, YouTube, t'as tout, tout. tout. Donc il y a des clips sur YouTube du coup Il y a des clips, il y a aussi des IGTV sur euh, Instagram, D'accord. sur YouTube vous en trouverez peu, plus en collaboration avec des rappeurs comme 3% oh, Docme oh, okay. et okay. bien d'autres. Et en gros... Il euh, y a du contenu. Ouais, il ouais. ouais, y a plein de contenu. Il y a du contenu. En plus vu qu'il y a de l'art, des tableaux, des expositions, mais aussi des vêtements upcyclés comme le vêtement de mon ami Grey Grey, du coup... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir en vrai, au niveau de la mode, au niveau de l'écologie, au niveau de l'empreinte carbone, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Oui, tu t'expliques tout ça, ouais, tu euh, développes ouais, le concept euh, que tu as. Le, euh... le concept total. Ouais, ok. Cool. Et Grey Grey, c'est ça C'est ça, Grey. Grey, il voilà, ah, ai a dit deux <rire> fois dans ça. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça. Et euh, toi, tu toi es, es venu faire quoi officiellement Moi, du coup, j'accompagne euh, Skull, donc on, est deux, est on, a on a commencé le projet ensemble avec notre troupe de potes et euh, voilà, moi, je suis là pour le soutenir. Moi, à côté de ça, et je, suis, euh, je suis mannequin, je suis modèle okay. photo. Donc du coup, voilà, ça me permet en même temps, vu qu'il fait du design, ça me permet de, bah, de porter ses fringues, de les ouais. montrer, lui je peux lui montrer quand je veux faire des photos ou quoi que ce soit, voilà, y a... ça lui permet d'avoir de la visibilité aussi et euh, moi ça me permet de le soutenir justement parce que j'y crois, j'y crois, j'y crois et ouais, ouais. du coup euh, ouais, il faut... C'est toujours plus facile à, à, à deux ou que tout ouais, seul. Quoi. Ouais, ouais, non. Parce voilà. on peut, on peut, on peut sorte priorité, sorte un échange de personnes qui nous sont chères. C'est un, un échange de bons procédés. C'est ça, exactement. Ça. Voilà. En ouais, fait, complètement. on a démarré au début. En on fait, on a, a commencé et... nos deux projets. Voilà, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai commencé à peu près... Enfin, non, moi, j'ai commencé bien après. Moi, j'ai commencé bien après en réalité. Mais euh, c'était le projet. Et du coup, on s'est poussé mutuellement. donc le début, moi, je savais ce qu'il voulait faire. le poussait je le poussais. Le but, c'est que même si au début, tu penses que tu vas pas y arriver et tout Bah tu vas venir On va faire plein de projets Et en fait j'ai Comme lui a une mentalité très positive okay. Même devant de la négativité forte On va transformer la chose en positif okay. Et en fait tout ça ça crée un Un embouement Un, peu, moment, tu... ouais. vraiment, un tout qui Même mentalement tu, tu te rends compte que Même toi t'as des possibilités que tu peux Atteindre même des choses que Même tu te disais c'est impossible et en vrai c'est là et, Ouais. Et du coup bah on arrive à on se soutient vraiment mutuellement, ah, vous, on se porte vous, des... vous poussez vraiment le truc, ouais, vraiment. Ah, vous auto-poussez. Alors nous, on est une Web TV de jeunes, donc on parle souvent à des jeunes, il y a des jeunes qui s'en occupent. Euh, vous, ça a été quoi le, le déclic C'est quoi le déclic de devenir un artiste C'est quoi le déclic de devenir un mannequin Et de, de l'être en fait, après, euh, dire ouais, « j'ai fait des études peut-être, mais du coup je fais ça maintenant, c'est ça que je préfère ». C'est quoi qui vous a... En vrai, déjà, le vrai déclic, c'est euh, 2022, la génération. La ouais. jeune génération, ils ont créé une sorte de tremplin où le être... rêve est accessible. Ouais, ouais. vite, dans l'ambition, dans des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des, même des jeunes qui ont 25 ans, qui vont qui à Dubaï. Qui, ils n'ont pas la même jeunesse que nous. Non. Donc, du coup, en fait, ils ont créé cet engouement et cette envie et cette possibilité. Et en fait, bah, par-dessus ça, nous, on a eu le projet et l'idée. Et à force de faire, en fait, c'est bizarre, mais au fur et à mesure du temps, tu y crois. Oui bien au début, sûr. Tu y crois tout seul et en fait quand tu as des Gregoza, des des vrais gars qui te soutiennent qui et quand tu sais, quand tu présentes même un public ah, tu moi au début, je faisais des soirées euh, à Laurent Express, endroit de camp, tu un petit bar où j'exposais tout. Tu as toujours un bon reçu des gens, une motivation, ouais, une... Ouais, ouais. Et en fait, c'est compliqué. Hein. Ça c'est le fait c'est le fait de rencontrer du monde en fait. D'aller à la rencontre des gens qui valident ou qui valident pas, en fait, ça te permet de donner une force et de te dire, en fait, il euh, y a des critiques positives et négatives, donc c'est qu'il y a un truc. Ouais. ouais. S'il y a bizarre. des critiques, c'est que, que le truc est bon, quoi. Donc faut il tenir, faut tenir le coup. Ouais, et, puis, mauvais, euh, et puis voilà. C'est une critique, donc c'est constructif. Oui, voilà. Tant que ça reste constructif. Et, en fait, ouais, et pas destructif. Même si ça reste pas constructif, c'est constructif, justement. Tant qu'il y a la critique, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et en fait, on est parti de cette chose. Et en vrai, c'est un. C'est bizarre à dire, mais. Comme je dis, c'est vraiment cette génération qui a poussé le truc avec les réseaux. Voilà. La génération avec qui tous les réseaux, avec qui, tout le qui s'est emparé des réseaux sociaux, qui voilà. étaient créé des pendant un moment, et du coup ils s'en sont, sont servis pour entreprendre en fait. C'est ça, simplement. entreprendre. Du coup, ce qui nous a permis à nous-mêmes d'entreprendre et de voir que c'était possible. C'est possible ouais, complètement. Je suis ok avec ça. Vraiment, c'est cool. Merci les gars. Merci, merci à toi, merci, pour merci pour à toi de nous avoir accueillis. Et merci de nous avoir accueillis. Euh, bah, merci encore à Owa. On passer un petit message Oua. pour pouvoir. Euh, à nous donner cette visibilité et ouais. nous a on a été très très bien accueillis okay. donc cette première ouais, édition voilà, moi pour ma part je, peux, je pense que c'est un succès et hâte euh, de voir les prochaines années quoi. voilà ouais, les merci les gars merci super à vous. merci à bientôt Salut.